On considère la suite définie comme ceci. 1, 3, 2, moins 1, etc. Chaque terme est égal au terme précédent, moins le terme d'avant. Quelle est la somme des 2022 premiers termes de cette suite Alors, on va calculer quelques termes. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Juste. 2 moins 3, moins 1. La suite, moins 1, moins 2. D'accord, moins 3. Moins 3, moins moins 1. Ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 moins moins 2, ça fait 3. 3 moins 1 ça fait 2, 2 moins 3, moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3 plus 1, moins 2, et qu'est-ce qu'on constate Regardez bien, regardez bien ce qui se passe, les termes se répètent, 1, 3, 2, moins 1, moins 3, moins 2, 1, 3, 2, moins 1, moins 3, moins 2, etc., jusqu'à l'infini. Alors, quelle serait la somme des 2022 premiers termes de cette suite On constate que la somme des premiers 6 regardez bien comment ça fait égale 0. La, la suivante, c'est aussi 0. Alors, combien de périodes de 6 termes il y en a ici on va, Pour ça, on va diviser 2 mal 22 on va diviser par 6. Voir si ça tombe juste. Eh bien, ça tombe juste ça fait 337. Donc 337 séries, dont la somme c'est 0. C'est clair, la somme des 2022 premiers termes de cette suite est tout simplement 0. Voilà.